Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fox Art Update Au sommaire de l'émission, nous parlerons de la mise à jour graphique de la chaîne, des nouveaux programmes de la rentrée, de l'arrivée de Fox Art Lab, et enfin, nous finirons par une annonce en fin d'émission. On se retrouve tout de suite Entrons dans le vif du sujet avec la mise à jour graphique. Tout simplement, nous allons renouveler les miniatures de tous nos programmes et tenter d'innover en améliorant la présentation et l'habillage de nos programmes, comme vous pouvez le constater sur Fox Art Update. Dans nos prochaines vidéos, nous allons tout mettre en œuvre pour faire évoluer de manière significative notre qualité de travail, ainsi que notre rendu, pour être au plus proche d'un niveau professionnel. D'ailleurs, la rentrée approche bientôt, et à ce sujet-là, nous avons commencé déjà à créer un nouveau programme, ainsi qu'une nouvelle chaîne Fox Art Lab. Ce nouveau programme que vous pourrez retrouver dès la rentrée a été entièrement créé par Melissa Caredou. Chaque semaine, elle vous proposera de découvrir une nouvelle personnalité féminine, dans plusieurs catégories, telles que les sciences, le sport, l'art, ainsi que d'autres catégories. Son nom Féministe à culture. Alors rendez-vous le 7 septembre, puis chaque mercredi, pour un nouveau numéro. Nouvelle venue, Fox Art Lab, c'est le nom de la nouvelle chaîne secondaire de Fox Art Production. Pourquoi créer une chaîne secondaire alors qu'il n'y a pas beaucoup de sorties sur la chaîne principale Ça, c'est une excellente question, et je vais vous répondre aussi simplement que ça. FoxArt Productions représente tous nos projets sérieux qui nous demandent énormément de moyens et de temps pour être concrétisés. FoxArt Lab, c'est notre laboratoire d'expérimentation. Ça nous permet de créer tout ce qu'on voudrait, sans contrainte de temps, ni de moyens, ni d'acteurs. Ça nous permet vraiment de laisser libre cours à notre imagination et de pouvoir proposer des choses nouvelles qu'on ne pourrait pas sortir forcément sur la chaîne principale. Cette dernière étant un incubateur d'idées, si certaines de nos idées vous plaisent, n'hésitez pas à nous le dire, et nous les intégrerons à la chaîne principale. Et pour finir cette émission, nous voulions vous annoncer la création d'une page Tipeee pour Fox Air Productions. Si vous souhaitez nous soutenir, les dons commencent à partir de 1€. Si vous souhaitez donner plus, n'hésitez pas à donner plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, sur notre Twitter, pour nous contacter, ou pour suivre l'actualité de notre chaîne. Merci à tous, et à la prochaine dans un prochain FHU.